Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vous présente un nouveau tour de magie, en compagnie de Brigitte. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Et eh bien c'est parti, je te propose Brigitte aujourd'hui, une expérience inédite. Une parfait. expérience où en théorie, il y a deux personnes. Tu es toute seule, c'est pas grave. Hélas. Pour cela, je vais te remettre un stylo. Merci. Une feuille de papier, dont j'ai déjà commencé à écrire des choses. D'accord. Ici, première carte. Ici, deuxième carte. Je pense que tu as tout compris. Oui, je note les cartes que je vais euh... choisir. Voilà. Et il faudra que je les au. Tu pourras montrer, évidemment, à la caméra. Les tu cartes. laisseras 2-3 secondes pour que le temps, les gens puissent mémoriser la, les cartes. D'accord Et surtout, tu ne les montres pas. Tu pourras même replier oui. le papier, le cachet. Enfin, bref, ce que tu veux. Ok. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok, parce que là, il faut que ça parte bien. Mm -hmm. Alors. Un jeu de 52 cartes. Bien sûr. Un jeu de 52 cartes est composé de cartes à points, de cartes figures mm -hmm. et aussi de jokers. Alors les jokers ne vont pas nous servir donc je les enlève. D'accord mm, D'accord. Alors ça va être très simple. Je vais te demander simplement de mémoriser une carte. Une seule carte pour le moment. Alors pour faire simple, on va prendre une carte rouge, une carte noire parce qu'il va y avoir deux cartes. D'accord Là, je vais te demander de mémoriser une carte, la première carte, donc une carte rouge et de la noter à l'endroit que j'ai noté sur le papier, première carte. D'accord. D'accord Ça y est Oui, a très vite, mais ça y est. Tu veux qu'on recommence Oui, s'il te plaît. D'accord. Ça va vite. Hein. C'est bon. Ok, donc tu notes la carte rouge que tu as mémorisée. tu la notes sur l'inscription de la première carte. C'est fait Oh Il y a un gros dessin qui se fait là <rire> C'est fait C'est fait Tu replis pour pas que je voie D'accord Et maintenant, ça va être pareil, tu vas mémoriser pour une carte noire. C'est parti Ça y est J'ai pas le temps de voir, ça va trop vite. Ok Alors... Oui, ça y est Ça y est Oui Très bien Donc tu notes la carte que tu as vue. La carte noire que tu as vue, au deuxième emplacement, comme ça, pas d'ambiguïté, tout est noté. D'accord Voilà. Très bien. Donc tu refermes bien le papier, mmh. de manière à ce que je ne puisse pas voir aucune inscription. À la limite, tu peux même cacher le papier. Non, si tu bon, penses que je peux magouiller. Non, non, je mets, mets le papier sous mes mains. Très bien. Le stylo est refermé. Et tout est refermé. D'accord, bon bah écoute, on va laisser ça là. Je t'ai dit au début que j'allais faire une révélation et une divination. Oui. Est-ce que je l'ai dit Je ne sais plus si je l'ai dit. Hein en fait, je vais m'amuser à ça. Je vais faire une divination pour la première carte et une révélation pour la deuxième. Mm -hmm. Ça te convient Ça me va. Alors, pour la première carte, on va prendre la carte rouge, d'accord Dans un jeu, tu as des figures, tu as des points. Mm -hmm. D'accord Selon mon intuition, je pense que tu as choisi une carte à points. Oui. D'accord. C'est déjà pas mal. Une chance sur deux. Bien sûr. D'accord. Dans les cartes à points, tu as de l'As au 10. Oui. D'accord. Quelque chose me dit, alors si je me trompe, je m'arrête. Hein. D'accord. Et après je serai obligé de révéler ta carte. Je pense que c'est une carte paire que tu as choisi. C'est un chiffre pair. Oui. Oui. De très faibles valeurs. Très, très, très faibles. Mmh. Très peu de points sur la carte. Très peu. Ouais. Enfin, une carte inférieure. Plus bas que, que, que 8. Plus bas. Inférieure à 8. Oui. Elle est vraiment inférieure. Hein inférieure. En, en dessous de 8. Non. Ah, donc, tu vois, c'est très difficile. Oui. Mais par contre, une chose qui, qui, qui, qui, qui se dessine de, de façon distincte dans ton esprit, c'est que je vois une forme en haut de la valeur. On voit c'est pointu. Je dirais que c'est du carreau que tu as choisi. Oui. Et je dirais même mieux, je dirais même mieux. Je pense que tu as choisi le 8 de carreau. Yes. <rire> c'est vrai, c'est incroyable. Je suis battée. D'accord. Et pour la deuxième expérience, je t'ai dit que j'allais faire une... Révélation. Peux-tu nommer maintenant à haute voix le nom de ta carte Je peux regarder parce que je me rappelle. Tu peux le nom... noter, tu peux regarder et le nommer. Alors c'est le roi de pique. Le roi de pique Oui. Personne ne pouvait savoir, seulement toi. Oui. D'accord Seulement, j'avais fait une prédiction, figure-toi. Non. Depuis le début Non. Et si Derrière mon étui, j'avais mis une carte. Je ne sais pas si on voit bien avec un point d'interrogation. Et si on enlève doucement cette carte... Mais dis pas que c'est le roi de pique. Et si on regarde... Tu as dit le roi de pique. Et bien c'était exactement... Oh. Le roi de pique. Oh, je suis bluffée mais franchement euh, trop fort. Hein. Super. Moi, Ça alors pu... Moi je vais vous faire voir hein, pour vous dire... Hein. 8 de carreau et roi de pique. Voilà. Franchement. Épatant. Franchement, je suis euh, Super. Eh bien, Pascal. mes amis, merci. Eh bien, mes amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en compagnie de Brigitte. En attendant, travaillez bien et je vous dis et on vous dit et on, oui, à, bientôt. Bien sûr, à bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.